Salut à tous, allez c'est parti pour l'Expresso, comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Toi là, toi, je peux presque te désigner du doigt parce que vous êtes près de 63% à me regarder sans vous abonner. Donc, quand on fait le calcul, on devrait être plus de 6000 sur la page, ça laisse rêveur, autant vous dire que quand on va chercher des partenariats avec 6000 abonnés, c'est pas la même. Allez, fais un effort et puis euh, bah, tu sais bien que je suis orgueilleux, donc euh, ça m'aide un petit peu euh, à me gonfler les pectoraux que j'ai pas. Allez, c'est parti. Allez, on commence par une annonce euh, qui n'était pas totalement officielle, mais qui le devient enfin. Enfin, si c'était un petit peu officiel depuis euh, le mois d'août. C'est donc l'arrivée de euh, The Clone Noir dans Star Wars Armada. Alors, on avait eu, hein, comme ça, un petit peu saupoudré euh, au mois d'août une information euh, très légère. On savait tous que ça allait se concrétiser. Ben, maintenant, c'est totalement officiel. Alors, on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre. On a vu le vaisseau de la République qui était affiché, donc toute évidence ce sera lui l'entrée de gamme. Mais moi je planche quand même pour un corset. J'ai pas plus d'infos que ça, mais j'imagine pas la chose sur un autre format. Bien entendu on en reparlera. Et on va commencer nos sorties avec Légion Distribution qui a sorti Gottear. Donc il est enfin disponible en français. C'est un jeu de figurines sur plateau qui est plutôt rapide et nerveux, c'est pour deux joueurs, euh, et en fait on va euh, diriger en fait une bande euh, au travers des scénarios, et ce qui est intéressant c'est qu'il y a de la progression dans vous champions, tout au long de la campagne, donc ça c'est sympa, c'est un jeu qui a quand même pour ambition d'être à la fois dynamique, mais simple à prendre en main, et donc il sera ouvert l'initiation. C'est une boîte de base qui contient 12 figurines, mais il faut savoir qu'il y a des extensions qui sont sorties en même temps. Alors, il y en a 10 de prévues et il y en a 8 qui sont sorties aujourd'hui. Alors, bien entendu, ça vous rajoute des héros, donc de la diversité de jeu, c'est très bien. Voilà, j'espère qu'on en reparlera rapidement. Je vais faire les yeux doux à Légion. Pour pouvoir vous présenter le jeu sur la page. On poursuit avec une grosse sortie hein, pour Dragon Ball euh, Super Card Game. Donc on a euh, l'Instinct euh, Surpassed euh, qui est en fait un deck euh, expert. Hein, qui comprend euh, 51 cartes donc 5 inédits. Un tapis de jeu et un livret de règles pour 15 euros. Sinon vous aurez l'Ultimate Life From... Euh, lui euh, qui sera également un deck expert avec les 51 cartes, mais 10 cartes inédites. Et puis vous aurez euh, le booster euh, B09 et une feuille de jeu et un livret de règles. Et là, ce sera pour 20 euros. Et enfin, un Universal One Slot euh, Packet spécial qui contient 4 boosters. Une carte promotionnelle et un livret de règles pour 22 euros. Bien entendu, et comme toujours, vous pourrez acheter les boosters soit à l'unité, soit par boîte de 24. On poursuit sur les cartes avec Magic et les boosters Mystery, en fait, qui sont des réimpressions issues d'une quarantaine d'anciennes éditions de Magic the Gathering. Contrairement aux réimpressions traditionnelles, les cartes Mystery Booster, en fait, se trouvent sous la forme originelle, au niveau du cadre, au niveau de l'illustration, de la composition, des symboles d'extension et des textes légales originaux et d'ailleurs en parlant de cartes, ça me permet d'introduire un nouveau partenaire de la page qui est Magic Bazar. Donc le partenariat est sur la même base que celui de Philibert, c'est-à-dire que je vous mets un lien directement sur leur site de commande sous la vidéo avec une petite clé qui m'identifie pour ceux qui se sont déjà servis en fait de Philibert, c'est exactement le même principe. Alors pourquoi je me suis associé à Magic Bazaar ben Déjà parce qu'ils ont une spécialité dans le, les jeux de cartes. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et que notamment, vous aurez la possibilité, par exemple pour Magic et pour Dragon Ball, ça va peut-être ensuite s'ouvrir à d'autres jeux, d'acheter les cartes à l'unité. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose, parce que si vous cherchez une carte bien spécifique et qu'elle est disponible chez eux, ben vous pourrez l'acheter à l'unité. Vous avez également la possibilité avec Magic Bazar de revendre euh, vos jeux, de revendre vos cartes Magic euh, ou Dragon Ball ou autres. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Je vous mets le lien en description. Et puis, bah, bien entendu, si vous commandez euh, sur le site par l'intermédiaire de cette vidéo ou si vous faites connaissance de Magic Bazaar par l'intermédiaire de cette vidéo, bah, euh, ça serait sympa d'utiliser mon lien d'affiliation. C'est fait c'est dit. Sans transition, on va avoir à nouveau Blanc Manger Coco. Alors, euh, la culture G, ça promet encore des soirées dignes des blagues les plus salaces. Sinon, on va avoir Similo qui sortira trois versions en français. Les contes, histoire et mythes. Donc, la boîte des contes, la boîte sur l'histoire et la boîte sur les mythes. Votre but est de faire deviner aux autres joueurs un personnage secret parmi les 12 au centre de la table. Bon bah ben voilà, avec ces trois boîtes, c'est à vous de choisir votre thème. Allez, on passe à « Edge of Sigmar » qui sera à l'image de la série des années 90V du reptile donc euh, avec le grand retour des séraphons c'est le meilleur moyen de commencer une armée hein, puisque vous allez avoir la possibilité d'acheter les battletons et ensuite euh, d'associer votre achat avec une troupe euh, constituée alors on aura euh, deux collecting euh, start euh, avec le premier qui sera euh, constitué d'un bastiladon et le second forcément qui fait de l'oeil avec son Carnosaur. alors comme d'habitude hein, vous aurez euh, des options de montage et puis vous allez pouvoir associer à ces troupes un superbe décor hein, le rimrusher engine qui va vous offrir une touche maya qui est plutôt euh, bienvenue. Bien évidemment, comme à chaque fois lors de ces nouvelles sorties, vous aurez les paquets de cartes à disposition. Faites gaffe, on est vite en out of stock de ce côté-là. Moi, perso, j'ai toujours aimé euh, les séraphons. Hein. Je trouve qu'en en fait, euh, les, euh, les dinosaures comme ça, ils sont d'une classe euh, incroyable. Les euh, guerriers euh, euh, surclassés sont vraiment top. Par contre, j'ai un vrai problème avec les troupes de base. Euh, je les trouve vraiment euh, trop chétives euh, et pas assez charismatiques à côté en fait euh, bah, des troupes euh, dites spéciales ou euh, des boss et du coup je trouve que ça fait un décalage qui est vraiment trop énorme et c'est ça qui me bloque en fait dans l'achat du jeu ils ont des grosses pièces qui sont magnifiques après toutes les grosses pièces de Warhammer sont belles mais voilà, euh, moi j'aime bien les dragons, j'aime bien euh, les dinosaures, donc forcément les séraphons m'attiraient, mais je dois avouer en fait que euh, la troupe, qui est quand même celle qui est la plus représentative sur une table, bah, je la trouve pas à la hauteur, ils ne sont, euh, voilà, sont, sont pas au top, et, euh, et du coup j'ai du mal à, à me lancer dans cette, dans cette faction. Bon, sinon on aura également les Glum que perso j'ai découvert dans Underworld, donc assez tardivement, et puis on va avoir les Daughters of Ken, hein, euh, dont vous savez que euh, bah, moi je suis pas très très fan des danseuses, m'en voulait pas. Hein. J'ai tout le respect qu'il faut pour ceux qui se lancent dans ces factions, mais moi, vous le savez, c'est pas trop mon trip, les danseuses du Dido. Bon, là aussi, vous aurez la possibilité de les acheter avec le Battleton et avec un starter de figurines. Par contre, à la différence des séraphons où il y avait deux propositions, bah là, pour chaque faction, vous n'avez qu'une seule proposition. Bon, c'est déjà bien que ça existe. Au niveau Kickstarter, euh, on va quand même faire un petit clin d'œil à la fois KS et euh, JDR. Pour la précommande participative pour financer le livre de base de la sixième édition de Shadowrun, ainsi que son supplément sur Seattle, qui a commencé mardi dernier, en fait, le 10 mars à 20h sur la plateforme Game on Tabletop. Donc ce financement sera l'occasion de publier Free Seattle qui décrit en fait la célèbre cité d'émeraude des années 2080. Mon enfance a été bercée par Aqua Blue et ma vie de papa a été bercée par le second run. Alors évidemment, je suis obligé de vous parler de la sortie en jeu de rôle de cet univers qui a fortement inspiré Avatar avec un financement participatif là aussi sur Game on Tabletop et là aussi en lien sous ma vidéo. Pour conclure, euh, j'ai été contacté au mois de février par les gens de ces Astrolabs qui cherchaient à obtenir les droits d'exploitation euh, de Gazland. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une société de traduction qui a obtenu, alléluia, euh, les droits de traduction du livre euh, de règles de Gazland en français. Donc là, on n'est pas sur du fan made, hein, on est sur de l'officiel. Donc je vous annonce qu'il y a une trad officielle qui va sortir pour Gazland. Je vous mets en lien le site qui vous permettra de vous inscrire à la newsletter et normalement le KS devrait être lancé d'ici la semaine prochaine donc je vous en reparlerai et je vous sensibiliserai sur son lancement. Bien entendu, lorsque le livre sera traduit, eh ben, on prendra le temps de vous le présenter et de le feuilleter, voire peut-être même avant. Qui sait voilà, c'est tout pour cet expresso. Excusez-moi pour la publication tardive, mais l'anniversaire de ma petite fille m'a pris du temps. Et puis, ben, c'est vrai que coronavirus oblige, ça a été un peu la panique au boulot, mais je vous sais fidèle et je vous en remercie. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, ben parce qu'il n'y a que ça, pour poutrer le type d'en face. Et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine, pour un prochain expresso, et bien avant... Pour plein de trucs à présenter oui, il ya des choses là derrière notamment dans warcry on va essayer de regarder de plus près ah oui une dernière chose jeudi on aura le live de star wars légion avec les décors de My Scenari et les tapis de l'atelier de Torek. Donc, venez nombreux. Il était temps hein, qu'on fasse un live de Star Wars Légion. Vous êtes nombreux à nous le réclamer. Donc, on s'est vous pour vous faire quelque chose de vraiment classe. Et puis, euh, dorénavant, dans l'Expresso, il y aura une petite partie sur les jeux d'enfants. Parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait bien. Il y a plein de gens qui aiment savoir à quoi tu joues. Et puis, comme bah, moi, je m'adresse à... quoi à... je joue Oui, eh ben, tu joues à Dino, par exemple. Sauver Dino. Bah oui. Ah oui. Et tu joues à quoi aussi Ah. Euh... Le jeu de cartes. Ah, Perlin Pimpin. Ah, Perlin Pimpin. On va vous présenter Perlin Pimpin. Hein il est génial celui-là. Ouais, j'adore. Ah oui. T'arrêtes pas de me battre, Perlin Pimpin. Enfin voilà. Il y aura euh, dorénavant dans l'Expresso une chronique enfant. Et il y aura Perlin Pimpin. Et il y aura Perlin Pimpin, bah, parce que non seulement vous avez des enfants, mais la plupart d'entre vous sont des papas. Voilà. On vous dit à très bientôt. Allez. Ciao. Ciao. Toutum.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 était bien c'était super allez je range le bazar